donc je sens que là, il expire, et là il sort une, une, une masculinisterie, un truc d'un machisme et d'une saleté et d'une laideur infâme. Les anecdotes, ce sont ces moments de détente, des fournées hebdomadaires où je partage avec vous des anecdotes, comme son nom l'indique, hein, ça s'appelle la vidéo anecdote, mais qui ont un sens par rapport à l'histoire de ce qui se passe en ce moment. Je ne vais jamais vous raconter quelque chose de totalement décontextualisé, totalement déconnecté, qui n'intéresse que moi et ma mère, non, je vais raconter quelque chose qui vous permet Soit de comprendre un autre de mes développements, soit de comprendre un des personnages qui est en ma présence aujourd'hui. Bonjour Aurora. Bonjour. Soit de comprendre euh, une autre analyse. L'anecdote du jour aura pour mission de donner un angle et un argument au procès qui m'est régulièrement fait, qui est le fameux procès de... La misogynie. Voilà. Le niveau de misogynie est-il dément Euh... non. Du tout, enfin, de tout ce que j'ai pu voir de tes contenus, la façon dont tu parles, sur plein de sujets, je t'écarterai vraiment de, du concept du misogyne, Et alors, selon toi, pourquoi ça m'est attribué Alors, on peut dire, euh, certains peuvent te considérer peut-être maladroit dans certaines expressions, ils sont peut-être sensibles à certains... Je sais pas, ta façon de parler, ça les dérange ou ça les heurte. Enfin, je sais pas, mais. Euh... Toi, t'es pas dérangé, toi Non, je suis pas dérangé. C'est l'avantage des effluves cacaotées. C'est ça. C'est qu'on a une base pas. de serviles, comme ça. Elles sont happées par les effluves. Elles peuvent plus s'éloigner après. C'est quasiment comme un piège. C'est hein. une, ouais, un une drogue. C'est une drogue. Les effluves cacaotées, quand t'as commencé. Euh... C'est ça. Et je me dis que ceux qui te considèrent amnésogines, euh, c'est parce qu'ils vraiment, ils s'arrêtent euh, au titre de tes vidéos qui sont volontairement provocateurs, en fait. Donc, oh, y a pire. Il y a Pierre, bien sûr. Sur YouTube, sûr. il y a ce qu'on appelle la, le. Bien sûr. Le. Dis-le mm -hmm. dis nous. Euh, le, le, le. Ça commence par un P P. Ça finit par un ic. Le et. putaclic. Ah, le putaclic Mais si tu en, en as fait quelques-uns. Ouais. Non, alors moi je ne trouve pas, parce que dans, dans ma conception du putaclic, c'est promettre quelque chose que tu ne tiens pas. Ah, non, oui. C'est-à-dire, oui. je un, vous, deux, trois, ça aussi. Je vous dis que j'ai rencontré une personnalité, et mm -hmm. en fait, euh, il était à 30 mètres dans la rue, il ne m'a même pas vu. Euh, non, voilà. Non, ça, j'ai jamais fait. Donc, je vais maintenant, Aurora, Rossi et vous, les chatons, vous raconter une anecdote vous permettant peut-être parfois de répondre à quelqu'un qui me ferait un procès en misogynie, mm -hmm. ou vous-même, quand vous vous dites, mais peut-être, euh, finalement, est-il sincère, insincère, ce euh, qui ne prendrait pas un petit peu pour des jambons avec F, les femmes, etc. Mm -hmm. Je vais vous donner deux arguments parfaitement vrais et parfaitement vérifiables, hein, c'est dans mes livres, hein, comme dit... Euh... Enfin, pas dans mes livres, mais en tout cas, je vous garantis que si vous voulez vérifier, vous trouverez. Euh, qui euh, devrait vous donner du grain à moudre hein, sur mon soi-disant euh, ma soi-disant détestation des, des femmes et ma soi-disant glorification des, des, des hommes vous allez voir à quel point je les glorifie les, les hommes mais avant cela, Aurora <tousse>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 Les prochaines opérations spéciales, c'est l'anniversaire du site, c'est en mai 2022 et avant ça, Potzub Nada. Mais bonne année. Ces deux anecdotes, c'est une double. Est-ce que tu sais ce que j'ai choisi comme étude après le bac euh, des études pour devenir ingénieur C'est ça. Oh. Je voulais, et plus que vouloir, j'ai fait en sorte de devenir ingénieur en mécanique, ce que je suis. Parce que moi, ma première passion, c'était pas... Euh l'explication des relations hommes-femmes, je ne savais même pas que ça, que ça existait, d'ailleurs ce n'est même toujours pas un métier. Moi, mon premier centre d'intérêt, c'était l'automobile, voilà. Quand j'avais 12-14 ans, moi j'avais, comme tous les gamins euh, post-boomer de cette époque, j'avais au mur la Porsche et la Ferrari. Voilà, j'avais la Porsche 959 blanche, mmh. dont je collectionnais tous les, toutes les thèses dans les magazines, et j'avais la Ferrari, euh, j'étais entre les deux, j'étais entre la testarossa, la testarossa, et la F40, la F40. Et, et donc j'ai orienté mes choix en fonction de mes, de mes, de mes goûts hein déjà c'est pas tout le monde déjà ça ça, clie, ça trie beaucoup de gens euh, font des choix d'études pas en fonction de leur goût mais en fonction d'impératifs familiaux donc comme beaucoup de médecins beaucoup, sont, beaucoup de médecins sont médecins parce que leurs parents l'étaient mmh. ou euh, beaucoup également par pas du gain enfin ne dis pas que quand tu choisis notaire comme étude c'est par passion pour euh, la paperasse, euh, et euh, non, c'est... voilà. Donc moi j'ai choisi des études par passion, euh, le problème c'est que cette passion m'a donc amené à, côte, à dans une école d'ingénieur qui s'appelle euh, Sudméca, École supérieure de mécanique, et là, euh, le pourcentage d'hommes c'était quelque chose comme euh, 92%. Je crois que j'avais calculé à l'époque sur un amphi de... on devait être combien 4, 80, 80, une centaine par amphi, il y avait quelque chose comme 8 filles. Voilà. Et il faut comprendre que ces trois ans d'école d'ingénieur, donc ces trois ans quasiment en, en mode concentrationnaire, c'est-à-dire en, en densité masculine, euh, m'ont fait suffoquer au point que j'ai abandonné la passion de ma vie, qui aurait été d'être ingénieur en Formule 1, par euh, intolérance à H. L'univers de caserne, l'univers de garnison, l'ambiance concentrationnaire ultra H, avec des blagues de hache, euh, des anecdotes euh, toutes euh, vantardisées, pardonnez-moi, ça n'existe pas, mais euh, euh, le, le, le rapport aux femmes, d'hommes qui en manquent, etc. Tout ça m'a fait suffoquer, m'a rendu claustrophobe. Et quand je me suis rendu au salon du troisième cycle, c'était n'était pas tellement pour enrichir mon CV, c'était pour me dire je ne veux pas finir mes études sur une note aussi terne et triste. Que ces hommes en garnison avec leur soirée baby foot euh, leur, euh, leur film de boule le samedi à, à minuit et leur euh... vraiment j'arrive même pas à vous décrire c'est rare pourtant que je trouve pas les mots c'était vraiment un univers qui me foutait la gerbe en fait c'était étouffant, c'était sclérosant ça manquait de créativité à part dans les loisirs liés à, à, notre, à notre thème donc il y en avait qui préparaient des euh, des, tu vois ce que c'est la, la, la Renault 4 C'est un mmh. peu comme la Cinquecento, mais fran française. française oui. Il y avait qui préparait des 4L pour aller faire le, le rallye de, de Tunisie, je crois. Donc il y avait tout ce côté préparation automobile, mais, où on était créatif. Mais à part ça, c'était d'une absence de, de, de jovialité, de, de sourire, de naturel, de gentillesse, de j'étais en colloque forcé la première année en résidence étudiante nous n'avions pas choisi le colloque le type était mais mort il s'appelait bertrand il s'appelait bon déjà bertrand déjà tu sais que t'as pas gagné quoi il était il était mort à l'intérieur de alors on avait une grande ch... une chambre moyenne commune j'avais essayé non pas de faire de la déco, mais de créer un minimum, un minimum de sentiments, de normalité. J'avais mis une plante, j'avais un petit peu arrangé un paravent pour qu'on ait un minimum de... Et l'autre, c'était vraiment... Le type, il rentrait des cours, il jetait ses affaires. Je me rappelle, ce mec avait deux hauts et un pantalon. Donc, il mettait un haut le lundi, un haut le mardi, hein, le même... Le... Celui du lundi, il le remettait le mercredi, il le remettait le vendredi. Le h pur, et je pense qu'en école d'ingénieur, on en est assez proche... C'est vraiment quelqu'un qui a un désintérêt et un mépris profond pour les convenances, pour l'art de recevoir, pour les, pour les liens sociaux, à part pour le jeu vidéo et pour sa passion la mécanique, pour l'intérieur, pour le vêtement, pour l'apprêtement. Et ça, euh, j'en ai fait une, une, une intolérance, hein, quasiment comme une, une crise d'urticaire, une allergie, au point d'aller choisir un troisième cycle pas... Enfin, en partie par intérêt, mais surtout pour respirer, c'est-à-dire pour voir des hommes et des femmes interagir ensemble et pour euh, avoir un, euh, entendre et partager des curiosités qui ne sont pas que euh, la préparation automobile. Donc déjà, première anecdote, comprenez que quand vous me reprochez soi-disant de promouvoir un masculin supérieur au féminin, j'ai abdiqué ma première passion eu égard au comportement grossier, euh, malodorant, pesant des hommes. Pas le contraire. Vous, avez-vous quelque chose de similaire à montrer Moi, je peux l'affirmer et c'est vérifiable, d'accord Deuxième argument. Attends, par contre, je sens que je brille un petit peu, là. J'aurai besoin d'une petite retouche maquillage, ah, s'il te plaît. Le, le front, surtout le front. Ah, pas trop Ah, là, là c'est pas possible, c'est bonne femme Deuxième argument, et c'est lié, tu vas voir, c'est également scolaire. Quand j'ai quand choisi mon troisième cycle, donc euh, Sciences Po, alors là, je raconte la transition, maintenant, on est 20 ans après, elle paraît évidente. Elle n'était pas évidente à l'époque, et j'étais encore tenté de ne pas forcément faire le grand saut, donc j'étais tenté de rester dans un univers de science dure, mais en basculant sur ma seconde passion qui est le son. J'adore, les gens, on peut aimer la musique, ce que j'aime bien, mais moi j'ai une guiquerie de son, j'aime les tables de mixage, j'aime les amplis, j'aime les haut-parleurs, j'aime les casques, j'aime les câbles, j'aime les mastering, j'aime les vinyles, j'aime le son, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et j'ai tenté, pour voir si j'étais admis, l'IRCAM. L'IRCAM, c'est l'Institut euh, de Recherche... De... Bon, bref, c'est à Paris, à côté du Centre Pompidou. Vous savez, devant la fontaine... Euh, fontaine Stravinsky, d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle. Devant, il y a ce bâtiment en briques, d'accord, du début du XXe siècle, je pense, qui s'appelle l'IRCAM, qui est un institut de recherche pour le son. Et j'ai été admis, sur dossier, comme j'étais ingénieur en mécanique, j'ai été admis à l'IRCAM. Et donc, pendant quelques semaines, peut-être quelques jours, j'ai eu le loisir de choisir entre le troisième cycle à Sciences Po et le troisième cycle à l'IRCAM. Mmh. Et il se trouve que dans ces quelques jours-là, il y avait un salon, alors je ne sais plus si c'était un salon d'ingénieurs du son ou de Wi-Fi ou d'appareils, de, enfin de geeks, comme, comme j'aimais bien. Je m'y suis rendu comme je le faisais souvent à l'époque et on s'y rendait pas seulement pour les appareils mais aussi pour rencontrer les gens avec qui on discutait en ligne mmh. puisque j'étais sur des forums. Mmh. Et donc, à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux, ça s'appelait des forums, et on échangeait pendant des années avec des gens qu'on était parfois content de rencontrer en, en vrai. Et il y en avait un qui, en forum, était euh, très piquant, qui avait souvent raison, qui était très assertif, qui était très en verve, et il s'appelait Pierre Nicolas, je me rappelle, et j'étais content de, de voir Pierre Nicolas dans, dans le réel. Et le fameux Pierre Nicolas était un monsieur, on va dire, pour être poli, en surpoids. D'accord, très bien. Avec un espèce de pantalon gris infâme euh, qui devait avoir depuis 20 ans, très bien. qu'une chemise à manches courtes, très bien. Quand on choisit des loisirs de geek, on ne peut pas non plus demander que les gens soient stylés, hein, mmh. par définition. Et, et d'une part, je remarque qu'il avait aucune aptitude communica communicationnelle. Alors que sur le forum, c'était quelqu'un avec qui tu pouvais ferrailler, mmh. qui était drôle, qui avait des références, qui pouvait être cynique, comme moi. En, en réel, d'al vivo. Aucune aptitude co communicationnelle, donc il ne te regardait pas en face. Bah, imagine que là on communique et que je ne te regarde pas. Mmh. Tu te sentirais mal. Mmh. Ça. Donc, ça, plus plein de tics euh, vraiment euh, gavants. Et, et à la fin de la journée, je me rappelle, c'était un, un vendredi, il devait être 17h. Euh, c'était donc en mois de septembre, donc c'était un été indien, il faisait beau. Et là on était dans une salle de démonstration de je sais pas quoi de haut parleurs ou machin. Une salle à feutrer rouge. Et quelqu'un ouvre la porte de l'issue de secours, et une dame, une femme normale, une aurora, rentre en disant, ah, est-ce que vous n'avez pas vu un tel, on l'attend pour je sais pas quoi Et là, je vois mon Pierre Nicolas, qui n'était qui était pas un copain, mais qui était un, un partenaire, on va dire, de. De discussions sonorisées ou sonores, je le vois se raidir en fait. C'était pas Rainman si tu veux, mais je vois qu'il y a quelque chose d'une manifestation physique de désapprobation. Et moi je fais Ça va euh, tout, tout, tout va bien Et euh, il me dit ouais, euh... Et là, cette personne, cette dame ne trouve pas celui qu'elle cherchait. Elle dit Bon, si vous le voyez, euh, dites-lui qu'on l'attend. Elle ressort, elle ferme la porte gentiment derrière elle. Et là, immédiatement, il se détend. Il souffle comme ça. Moi, je sens ces choses-là. J'ai mmh. déjà expliqué que, étant euh, élève, disciple de, de Jean-Laurent Cochet, mon professeur de théâtre, tout partait de la respiration. Et donc, en fait, je sens comment les gens respirent. Si quelqu'un arrête de respirer, je le remarque. Mmh. Je n'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Et donc, je sens que là, il expire. Et là, il sort une, une, une masculinisterie, un truc d'un machisme et d'une saleté et d'une laideur infâme. Mmh. Je vais le dire, mais alors, les journalistes qui ensuite me prêtent des propos que je ne fais que citer, je cite quelqu'un, c'est pas moi Je me rappelle, il avait les points quasiment serrés, mmh. et il a, il a grommelé, il a même pas dit, il a grommelé dans sa barbe, il a dit, euh, ouais mais c'est pas ailleurs, qu'il faut que tu ailles chercher quelqu'un, c'est là, là, viens un peu par ici et en fait, dans cette éructation, dans cette éructation vocale, j'ai senti toute la, la, la frustration de ces gens-là. En fait. mm. C'était peut-être un cas un peu plus grave, un peu plus avancé que les autres, mm. mais c'était tous pareil. Mm. Ils souffraient dans leur chair de ne, pas arriver à, de ne pas arriver à entrer en communication avec des femmes. Mm. Ils ne le montraient pas ou ils se contenaient. Et quand il y en avait une qui leur passait devant, en fait, ils étaient en, en blocage physique. Ils arrêtaient de respirer. Et donc, ils contribuaient à leur propre solitude. Parce qu'évidemment, si tu te comportes comme ça avec une femme, c'est certain qu'il euh, y a assez peu de chance. Et après, ils sortaient, mais des inanités et des... C'est même pas une blague, c'est une remarque gratuite, inutile et lourde. C'est comme dit Céline, c'est lourd, c'est pesant. C'est pas drôle c'est pas fin, c'est même pas provoque. Moi, je peux être très grossier, mais provoque pour jouer. Là, c'était même pas un jeu. L'autre était parti et il a juste expiré sa frustration de singe. Oh, c'est pas là-bas qu'il faut que t'ailles. Et j'ai fui une deuxième fois ma passion pour échapper au côté laid de H. Donc quand vous serez tenté de me faire un procès, un procès en misogynie ou de penser que je, je, je, je souligne exagérément les défauts de F et que je ferme les yeux sur les défauts de H, rappelez-vous de cette anecdote. Rappelez-vous que moi, mes deux premiers centres d'intérêt étant jeunes, c'était l'automobile à 5-6 ans, le son à 12-14 ans, hein, les relations hommes-femmes c'est arrivé beaucoup plus tard, vers 25-26 ans. Les deux premiers, je les ai abdiqués au titre que H. est un con. D'accord Je ne sais pas si tu es d'accord sur le fait qu'H. Pur est un con, mais moi je te dis que ça, c'est vérifiable. Vous allez aux archives de l'IRCAM, vous trouverez euh, mon dossier, euh, c'est vrai. Donc, rappelez-vous de ça et maturez-le, laissez-le digérer. Et peut-être euh, cela vous fera-t-il un élément de réponse quand quelqu'un viendra vous me traiter de macho ou de masculiniste, ou peut-être quand vous serez tenté de le faire, qu'auriez-vous été prêt à abdiquer pour une répulsion Moi je l'ai fait. Donc ça devrait vous faire un petit peu réfléchir. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.